Alors, j'étais à l'orée d'une carrière intéressante, dans un cadre agréable, et je me suis rendu compte que je voulais plus, et je voulais vivre un grand amour. Et le résultat, ça a été que je me suis tourné vers mon ami, à la fois le plus intime et le plus fidèle, qui est Dieu. Et en... de cette amitié avec le Christ eh bien est bien venu le désir de la vie religieuse. Alors, pourquoi la vie dominicaine bah, fondamentalement, c'est parce que je suis, et la dimension dominicaine de la contemplation de la vérité divine à travers l'étude, eh c'est quelque chose qui m'a attiré.